Voir la descente et le tue. Titan, déjà premier cours professionnel, euh, première idée, casting sauvage, on se met des difficultés, c'est un court métrage, on fait le contraire de notre planète. Quoi. Mmh. On travaille avec des jeunes, il y avait aussi une volonté de performance. Quoi. De faire quelque chose de complexe et qui n'allait pas être simple et de travailler avec des jeunes. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a tiré à fond. J'ai fait énormément de. J'ai énormément géré des jeunes publics et tout ça. J'avais vraiment envie de reconquérir recon re -re ce... cet âge-là que, mmh. que tu perds Il y avait aussi une autre volonté, tu parlais d'équipe, c'était j'ai repris quasiment toute mon équipe d'étudiants. De... donc Mon chef-op, c'est son premier cours. Mmh. Ma monteuse, c'est son premier cours. Donc c'est en fait toutes des personnes qui font pour la première fois un film. Euh, mon chef son, je pense que c'était son deuxième euh, court-métrage pro. Donc c'était vraiment une très très jeune équipe. Je n'ai pas tourné avec des gens expérimentés. Mais ça, c'était aussi parce qu'on est déjà des jeunes. C'est déjà compliqué de s'intégrer dans le milieu. On a enfin l'occasion de faire un film. On ne va pas reprendre tous des gens qui ont, déjà, euh, qui ont déjà leur place. Donc l'idée, c'était de redonner la place à tout le monde et, et de recréer une équipe. <rire> Tiens, quand c'est lui je t'avais parlé la dernière fois. C'est lui, Carl. C'est quoi encore ton nom, toi Nathan, moi on m'appelle Titan. Qui t'appelle comme ça Ah ben, mes potes. Ah ouais, c'est potes. Malik m'a dit que tu voulais participer. Ouais. Il t'a expliqué les règles Ouais. Vas-y. Moi je dis, euh, on commence maintenant Déshabille-toi euh, Arrête Non, qu'est-ce une c'est une espèce de pédé T'es place Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. La première, il faut que dans, si on va dire, c'est 20 minutes, il y a une émotion, un frisson qui soit généré, que ce soit à la fin ou au milieu, mais il faut réussir au moins à générer un frisson, une émotion. Si en 20 minutes, on arrive à générer un frisson chez le spectateur, une émotion, on a, on a gagné son court-métrage est réussi. Et la deuxième chose, ça c'est, je pense, pour plein de cinéastes, t'as 15-20 minutes, mais je veux absolument qu'après les 15-20 minutes, j'ai suffisamment détaillé mon personnage principal pour couper. Une fois qu'on ait fini ce petit court-métrage, on ait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un. Qui est un peu réel, parce que comme le petit titan, on a plein de choses à se dire sur lui, on peut réfléchir à fond sur lui, on peut se dire Ah oui, cette petit garçon, il est arrivé ça, il fait ça pour ça, il est comme ça, ça, c'est sa vérité à et à la fin, on est un peu accueilli comme une, une, un ami. Ça, c'est mes deux objectifs dans tous les courts-métrages. Okay. Et ça, c'est vraiment des guidelines que je me suis toujours fixé. Alors, c'est très narratif, tu vas me dire, mais ça revient toujours dans cette espèce d'idée de, de scénario, je suis fan de scénario, tu vois. C'est pour ça que j'aimerais, j'espère, toujours écrire. Mes propres films et les réaliser, ou alors écrire des films pour les autres, ça me plairait tout autant. Le les télésphilas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le salut.